Salut, c'est j'espère que c'est tout ce qu'on va savoir. Alors aujourd'hui, on va parler de deux motos qui vont. Une qui va bientôt sortir, Super, et une qui est pratiquement disponible aussi, hein, c'est la, la Suzuki 800DE et la euh, Honda Transalp 2023. Alors, euh, hmm, là par contre, c'est une, une, une vidéo qui va être assez difficile à, à départager parce que jusqu'à présent, quand je parlais par exemple de la Ténérie 700 face à une autre moto, c'était assez simple, mais là euh, pour le coup pour départager deux motos comme ça c'est vraiment pas évident je vous explique alors d'un côté vous avez la Honda Transalp qui sera vendue à peu près dans les 12 000 euros donc pour info je ne vais pas trop ça sera bien 12 000 hein. euros relativement 12 000 euros ça sera sans option je parle de 12 euros et l'autre la Suzuki DE qui sera aussi dans les 11 800 11 sans option donc euh, relativement le même prix elles ont exactement euh, enfin pratiquement la même motorisation. La Suzuki DE est à 800 cm3, l'autre c'est à 700 euh, quelques 750, hein, 750 cm3, le nouveau moteur donc euh, qui est un dérivé donc de l'Africa Twin. Hein. Le nouveau bicylindre, ce sont tous les deux d'ailleurs de bicylindres. Euh, niveau poids, on est sur tous les deux sur du 200 kg relativement euh, tout à fait. Et euh, donc à peu près 190 kg, euh, euh, ou un peu moins de 190 kg, euh, comme ça s'appelle, euh, sans le carburant. Hein. Je vais arrêter là. Alors, euh, elles ont toutes les deux un écran TFT. Elles ont toute l'électronique de pointe, hein, les modes moteur, euh, bon, l'écran TFT, quand hein, j'ai dit en couleur... Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Le anti patinage sur trois niveaux, euh, le quick shifter en option. Euh, je crois qu'elles sont sur les deux en option, mais ça, je suis plus sûr. Sur la Honda, c'est sûr, et sur la, la Suzuki, je, ils le disent pas. Ils disent pas si c'est en option ou pas. Alors, je crois que c'est en option, mais à moins que ce soit de série. Alors, si cette série là, par contre, la, la Suzuki, du coup, l'emporte un peu plus, c'est bon. On la à gauche. Alors, euh le truc, c'est que voilà, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à les débarrasser toutes les deux, c'est que ce sont des motos qui, euh, qui, qui sont pratiquement pareilles. Hein. Je veux dire, hein, le moteur est aussi performant l'un que l'autre. Euh, le poids est exactement le même, les options sont exactement les mêmes. De design, il n'y a pas de faute de goût. Euh, la Suzuki est très belle. Il euh, y a plusieurs coloris, donc si vous n'aimez pas le jaune, après tout, il y a un autre coloris. La, la Transap, bon, moi j'aime moins, mais euh, parce qu'elle ressemble trop à une, une déjà existante, c'était la... La 500, euh, je sais plus quoi en trail, leur petit trail. Euh, mais bon, ça va. Je dirais, elle fait le job quand même. Je dirais, elle n'est pas moche. Elle hein. n'est pas hideuse. Ce n'est pas comme vous yeux dirais par exemple la MT-09 ou la nouvelle MT-07 avec le, la face avant qui est franchement dégueulasse. Donc voilà, après, ce sont deux, deux trails qui sont plus à pour vocation à rouler sur la route. Hein. c'est pas des trails euh, off-road, pas du tout. Alors, pas du tout. Euh, c'est lourd, c'est très lourd, plus de 200 kg, je crois que c'est 210 kg après chacune, tout, tout plein fait, donc ouais, c'est hyper lourd euh, les l'écart de sol sont basses euh, donc voilà, c'est vraiment des trails routiers, euh, moi j'aime pas, mais voilà, pour ceux qui aiment, hein, voilà mais parce que moi ce que je prends les trails, comme j'ai toujours dit, hein, c'est pour faire, enfin si je prends un truc tout terrain, c'est vraiment pour faire du tout terrain mais, mais, pour les, mais là on est sur un truc pour les comparer toutes les deux euh, là par contre pour vous donner laquelle je prendrais, c'est vraiment, vraiment mon délicat, moi de design, hein, j'ai dit par rapport au design, je, par rapport au design j'aurais tendance à aller vers la Suzuki, et par contre par rapport à la fiabilité, et à la finition, même si l'autre elle, elle est pas du tout à plaindre, hein, mais j'aurais tendance à aller sur Honda, parce que voilà, Honda, ça reste du Honda quoi après tout, ouais. Je sais pas trop, c'est assez délicat, les, les deux sont exactement avec les mêmes options, les mêmes catégories, euh, caractéristiques, caractéristiques euh, le, le même moteur, hein, c'est un 800 cm, culo 750 bah, ça se vaut, ouais. ça se vaut. Euh, je sais pas, franchement là, pour départager deux motos comme ça, euh, moi je pense que là c'est uniquement par rapport au design, voilà. c'est le design qui vous fera départager les deux motos. Il euh, n'y a aucune faute de goût, ni dans l'une ni dans l'autre. Comme je vous dis la Honda, le Suzuki elle ressemble beaucoup à la 500. Euh, c'est la CB500F, euh, je crois. Je ne sais plus. Attendez. C'est CB500F Non. Je ne sais plus, c'est le Trail 500 cm3. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je, je, je regarderai, je vous mettrai en description. Et, euh, et la Suzuki ressemble beaucoup beaucoup au, au design de la 1050 XT, ou 1050 normale. Donc voilà, euh, bon, moi j'ai tendance à aller plus vers la Suzuki que je trouve plus jolie. Je la prendrai pas en jaune par en fait. contre. jaune poussin comme ça, bien criard, euh, j'aime pas du tout. Et par exemple, il y en a une, elle est toute grise avec une petite pointe de jaune, la rente là, c'est joli. Ou en, ou en full black, elle hein, est très très belle aussi. Maintenant, après, si vraiment, vraiment je veux pas du tout euh, prendre de risque, j'ai tendance à aller vers Honda au voilà, niveau de la fiabilité. Même si honnêtement, Suzuki n'a aucun problème. Tandis, je tourne tourner Mito. Aucun problème de fiabilité, euh, même finition. C'est vraiment nickel, hein, voilà. Oh putain, j'ai failli caler, là. Ouh là, oh, là, là, putain, je suis resté en deux, genre. Putain. Voilà, Donc voilà, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Euh... Moi, je dirais plus la Suzuki à ce moment-là. Ouais, niveau design, je crois que j'aurais tendance à repartir vers la Suzuki. Là pour une fois ils se sont un peu sortis les doigts et ils ont, ils ont fait quelque chose de bien, ils ont mis vraiment ils ont tout mis, voilà. ils ont mis des, crans TV, des couleurs, ils ont mis des coup cool de shifter, ils ont mis les modes moteur, les mode gravel, le mode route, puis le mode je sais quoi, personnalisable, euh, elle est dans la dans la même lignée des, des, des autres trails bon, bon moi c'est excessivement lourd, 200 hein. kilos, tu peux pas du tout faire du tout terrain avec, hein. ou alors leur tenter d'avoir les sacrés bras, mais bon, elle est dans la, dans la même lignée que les autres trails routiers, je dirais. Hein. Donc voilà, après pff, la Honda, Zers, ce qui me gêne un peu plus sur la Honda, c'est que c'est le design. Il est vraiment euh, lisse, plat. Voilà. Et il ressemble vraiment à l'autre. Euh, c'est carrément, ça a été un, un recyclage de design. Ils ont repris exactement le même design. Et ils se sont dit voilà, on va sortir euh, le même trail. Euh, comme ça, ça nous, ça nous économise des, des on dit, de faire passer ça en bureau d'études et à faire des planches à dessin dessus. Voilà. Non, on remarque que la Suzuki qui bien bien paris aussi en même temps. Enfin, la Suzuki fait plus tout terrain la limite. Elle a vraiment une gueule qui est vraiment assez atypique, elle est vraiment plus jolie. La Honda, euh la Honda elle fait vraiment sage. Quoi. Elle est, elle est sans plus.. C'est voilà, euh le try vraiment.. Euh sans sans éclat. Ça n'a rien à voir avec l'Africa Twin. L'Africa Twin est vraiment typée, elle est vraiment belle, avec ses regards agressifs et tout. Là, c'est un, un try vraiment banal. Alors que la Suzuki a quelque chose qui est vraiment sympa, elle vraiment cet avant agressif avec ce bec de canard devant, elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Après, quand je vous dis niveau fiabilité, niveau finition, moi je pense que ça se vaut. Ça toute façon, c'est du site du japonais. Niveau moteur, c'est la même autorisation, niveau poids, c'est le même poids, niveau option, c'est y a exactement les mêmes options. Donc, franchement, là c'est uniquement au niveau design, les deux se valent, les deux sont exceptionnels, sont vraiment bien. bon Moi, ça me dit rien du tout. Moi, quand je vous dis, je prendrais plutôt la CRF300L pour faire du tout-terrain. C'est le meilleur des deux mondes et c'est très très léger. Elle ne fait que 150 kg et un 300 cm3. Si vous montez une ligne complète pour faire du tout terrain, c'est largement suffisant. Et au moins, vous pouvez la relever comme si ça tombe par terre. Alors que là, 200 kg, vas-y. amuse toi pour relever ça. Donc voilà. Écoutez, c'est un avis. Vous me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'est dur. C'est dur à les départager. Les deux sont très bien. Voilà. Pour une fois, là, j'ai n'ai pas d'avis tranché. Je vous dis, les deux sont très bien. Voilà. Vous me direz. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.